Voici un exercice pour illustrer la détermination du nombre d'étages théoriques pour un extracteur à contre-courant. Alors, on reprend toujours le même exercice, les mêmes données. Donc, on a une solution qui titre à 20% en acide acétique avec un débit de 100 kHz, qu'on extrait avec du solvant qui est à 150 kHz. Et on se fixe comme objectif d'avoir un raffinat qui titre à euh, maximum 5% en acide acétique. Et donc, on demande de déterminer le nombre des tâches théoriques nécessaires par les différentes méthodes de macabéthyl. Alors, sur ce, ce cas de figure, donc notre ternaire acide acétique O-acétate de butyle, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'on a immiscibilité en tout cas très faible, euh, entre diluant et solvant puisque euh, on a l'eau qui est insoluble dans l'acétate de butyle et l'acétate de butyle qui est très légèrement soluble dans l'eau, mais à moins de 1%. Donc, on va pouvoir faire l'hypothèse de l'émiscibilité. Et puis, deuxième chose, on est donc sur des titres qui sont maximum de 20%. Avec l'exercice précédent, on a vu qu'au euh, niveau de la, de la sortie de l'extrait, on était à Y1 égale 9,5%. Donc, on va pouvoir faire l'hypothèse aussi que le soluté est dilué. Et donc, euh, travailler directement sur le diagramme rectangulaire en titre et non pas en rapport massique. Et travailler directement avec une droite opératoire, ce qui simplifie les tracés. Donc voici ce diagramme euh, rectangulaire donc, que j'ai pris euh, en titre massique. Et donc, on va placer les points qui correspondent aux extrémités de la droite euh, opératoire. Donc ici, on a le point qui a pour coordonnées... Euh, X, a, l, a. Donc, euh, pardon, XA, donc pardon, xay Y1 euh, donc on est à 20% pour XA et à 9,5% pour Y1 et puis le deuxième point qui correspond à notre droite euh, euh, opératoire qui a comme coordonnée XN, YA avec YA qui est 0 et puis XN 5% qui est l'objectif qu'on s'est fixé on va tracer la droite opératoire qui rejoint ces deux points. Et ensuite, on va pouvoir tracer les étages théoriques, donc simplement les gradins de la construction de matacabéthyl de manière classique. Alors, quand vous faites ce tracé, il faut faire vraiment quelque chose de très soigneux. Donc là, je le fais à main levée, mais je vous recommande d'utiliser une règle. Et de faire vraiment très attention parce qu'on a vite fait de décaler très légèrement les traits et ça fait un ou deux étages de plus ou de moins par rapport à ce qu'on devrait euh, trouver. Vous voyez là déjà, c'est pas terrible à main hein. levée. Euh, donc voilà euh, ce tracé. Donc là j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept étages. Ça va, j'ai fait mon tracé assez correctement puisque le voici bien proprement fait et on a bien sept étages pour réaliser cette extraction avec notre extracteur à contre courant Alors, on était dans un cas où on pouvait légitimement faire les hypothèses que j'ai faites au début, et donc faire le tracé comme je l'ai fait. Mais je vais quand même vous montrer comment se ferait, en guise d'entraînement, et puis comme ça on va pouvoir aussi comparer les résultats, les tracés pour les autres cas de figure. Alors ici on va faire le tracé en faisant euh, pas l'hypothèse de l'immiscibilité, donc on va vouloir tracer la courbe opératoire et pour tracer la courbe opératoire on a besoin du diagramme euh, triangulaire. Alors sur ce diagramme triangulaire, on va représenter les deux droites euh, d'alimentation, euh, enfin les deux droites opératoires, pardon. Alors ici on a le point qui est sur le côté du triangle qui va représenter la solution LA. Et ici, on a sur la courbe binodale le point qui représente l'extrait V1. Ici, on a le solvant, donc VA. Et ici, on a sur la courbe binodale le point LN qui représente le raffinat. Donc, il faut bien faire attention à placer les points vraiment à l'endroit où ils doivent être. C'est-à-dire que l'extrait et le raffinat sont sur la courbe binodale. La solution, s'il n'y a pas de solvant dedans, elle est sur le côté du triangle. Et puis ici, on est sur du solvant pur, donc c'est tout simplement le, le sommet. Donc on va rejoindre euh, LA et V1, et ça va constituer la première droite opératoire. Ici, on l'a poursuivi. Et puis, de la même façon, on rejoint lNVA et pareil, on prolonge le tracé pour obtenir l'intersection, ici, le fameux point euh, qu'on qu a l'habitude de noter, delta, qui est aussi le point pivot. Alors ensuite, à partir de ce point delta, on va tracer plusieurs droites euh, opératoires entre nos pr deux premières droites opératoires. Donc, euh, à partir de ce point delta, et entre les deux droites, on trace plusieurs droites. Alors moi, j'en ai tracé que deux, parce que sinon, on ne verrait plus rien sur mon tracé. Mais sur, un, sur vos tracés, faites-en davantage pour obtenir davantage de points. Et donc, on va lire sur le diagramme au niveau de l'intersection sur la courbe binodale, du côté euh, des raffinats, et eh bien hein, par exemple ici on va avoir un X1 et un X2. Et puis ici toujours sur la courbe binodale, mes côtés euh, des extraits, hein, Y1 correspondant au X1 et Y2 correspondant au X2. Donc du coup on va pouvoir dresser un petit tableau qui va nous permettre euh, de faire de positionner les points pour tracer notre courbe. Euh, opératoire. Donc, on va mettre les X et les Y. Alors, on a un premier point qui est donc le x or Y1. Donc, celui-là, il est toujours présent, que ce soit une droite ou une courbe opératoire. Ensuite, oui, c'est pas judicieux, les numéros que j'ai mis, là. Euh, J'aurais dû les appeler euh, euh, X'1 et puis X'2 et puis Y'1 Y'2. Donc, j'ai un premier couple euh, x'1, y'1, un deuxième couple, x'2, y'2, et puis le dernier par rapport à ce que moi j'ai tracé, donc xn, y'a, euh, qui correspond donc à l'extrémité de la droite ou de la courbe opératoire et qui correspond aussi à, à la droite qui est la plus basse sur mon tracé ici. Alors, soit je décide de travailler sur le diagramme en titre massique, et donc je vais utiliser directement les valeurs que j'ai dans mon petit tableau, soit je veux faire les choses vraiment de manière très détaillée, je vais calculer les grands x et grands y correspondant à euh, ces petits x, petits y. Donc je rappelle hein, que grand x, c'est x sur 100 moins x fois 100. Si je mets tout en pourcentage, les petits x et les grands x. Et puis, on a exactement la même formule sur le grand y. Euh, donc, il va être un petit y sur 100 moins y. Le tout multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Alors, j'ai tracé ici sur le diagramme en titre massique, donc en petit x, petit y, cette droite opératoire donc que j'ai tracée en rouge. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas très loin d'être une droite, mais c'est quand même courbe. Donc, on, les petits points ici qu'on aperçoit qui ont permis de faire le tracé, je les ai lus directement sur le diagramme triangulaire. Et donc à partir euh, de cette, droite, euh, cette courbe opératoire, décidément, euh, entre la courbe opératoire et la courbe d'équilibre, eh je vais pouvoir tracer les gradins classiques de Maccabétyl. Et donc, je vais trouver, vous voyez, un nombre d'étages qui est entre 7 et 8 en toute rigueur, puisqu'on doit donner un nombre entier. On devrait dire ici, d'après ce tracé, qu'on a un nombre d'étages qui est égal à 8. Donc, vous voyez que le fait d'avoir tracé la courbe opératoire a très légère, un très léger effet sur le nombre d'étages que l'on détermine. Alors, voyons maintenant ce que ça donne si on décide de travailler en rapport massique, donc grand X et grand Y. Donc la même façon, à partir des valeurs que j'avais dans mon petit tableau, j'ai tracé les petits points qui correspondent, j'ai relié ces différents points. Vous voyez que là, on se rapproche très sensiblement d'une droite et donc on trace le nombre d'étages. Et là, on trouve à nouveau un nombre d'étages théorique qui est exactement de 7. Donc cet exercice avait pour but d'illustrer la manière dont on va déterminer le nombre d'étages tâches théoriques par la méthode de Maccabétil, avec ses différentes variantes en fonction des hypothèses qu'on est susceptible de faire. Compte tenu du système sur lequel on travaillait, on pouvait faire des hypothèses fortes et travailler directement sur le diagramme en titre massique et tracer la droite opératoire. Mais je vous ai aussi montré les autres tracés pour que vous puissiez d'abord réviser la manière dont ils se font et puis aussi voir un petit peu une comparaison entre les résultats que l'on obtient. Mais on reste quand même autour d'un nombre d'étages tâches théoriques qui est à 7 dans les conditions de cet exercice.